Quand on a lancé cet événement il y a dix ans, on parlait de révolution économique. C'est toujours vrai aujourd'hui, c'était un manifeste pour agir et que vraiment dix ans plus tard, il y a des vraies actions et des vrais engagements qui sont pris. Moi je suis dans un groupe public, les convictions sont là. Un arbitrage permanent entre les coûts, la qualité L'environnement, parfois ce n'est pas l'environnement ou la RSE qui sont les premiers. Le sujet est complexe. Il y a beaucoup de dispositifs maintenant, différents types de reporting, que ce soit dans l'environnement, le social, l'ancrage local. Je pense que ça monte en maturité. De par cette formation, on est en lien fort avec les entreprises. Si on juxtapose les programmes du début de la formation avec ce qu'on fait maintenant, on voit une réelle évolution des cadres réglementaires qui nous tirent vers plus de performance Il y a aussi toutes les parties prenantes. Dans le public. Là où on, au début on avait plutôt des entreprises de production, de B2B, on voit vraiment apparaître maintenant des personnes qui viennent du B2C. Il y a aussi de la demande en interne dans les entreprises, les salariés deviennent de plus en plus exigeants. Du coup effectivement la formation doit suivre pour répondre à ces nouvelles attentes. J'ai été attirée par cette formation pour aller convaincre mon comité de direction. Donc ça donne une, toute une méthodologie, et euh, un savoir-faire et une ouverture. RSE, le développement durable en, en tant que tel, a besoin de fondements théoriques, pratiques, solides. On a besoin aussi de se former régulièrement. Je crois que maintenant toutes les entreprises ont bien conscience que, dans le contexte qu'on vit tous, il y a des choses qui sont plus tolérables, même si elles sont légales et qu'elles ont tout intérêt, si elles veulent s'adapter et survivre, à écouter l'ensemble de leurs parties prenantes. Et ça marche.